Vous souvenez-vous de ce mode de jeu, l'UHC Mineshaft Mode de jeu phare d'Epicube aussi. A l'époque, on avait la possibilité de spawn aléatoirement dans un Mineshaft. Un monde où il n'y avait rien d'autre qu'un Mineshaft. Mais un Mineshaft géant, s'étendant sur des milliers de kilomètres. Le seul moyen de se stuffer était de récupérer les coffres du Mineshaft, avec de temps en temps quelques enclubes ou quelques tables enchantes qui étaient posées. Et c'est tout. C'est tout. Il y a quelques semaines de ça, Erizium a décidé de faire un event UHC Mineshaft. Nostalgique et heureux, je me suis dit pourquoi pas y participer et voilà ce que ça a donné. Nous sommes actuellement en 2022 et on est sur un gâcher Mineshaft. 2012, 2012, c'est bah il ouais, mais... y a Après, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de, de, de coffres Bah, Je crois pas. Hein. Si, si, si, mec. Si, il si, y a beaucoup de coffres. Mais euh, au point de jouer à 50 oh, J'ai une potion de jump boost. Marrant. Il y a des potions de speed aussi, je crois, de mémoire. Oh, comment t'as du diamant Je crois qu'il y a des coffres où il y a du diamant. Hein. C'est des coffres pour le diamant. Il a quitté notre monde. Pas le par qui glisse le plus loin, quoi. T'as trouvé du lapis, toi Non. Mais j'ai des livres et des gars. Ah, mais oui, c'est vrai, mais en fait, je suis débile, il a pas de lapis. Si, si, si, j'ai trois lapis. Ah, ouais, parce que je suis je crois que tu. Si tu pouvais être en plus, non ouais, tu... J'ai un... un stick KB. Bon, en vrai, par contre, premier ah de Si, un diamant. Jamais... Je suis très content de rejouer ce mode de jeu. Moi aussi, hein. Parce que je trouve que pour le coup, c'est vraiment un... un bon mode de jeu, quoi. Tout côté. Attends, mais y'a pas de pseudo Si. Comment oh, il meurt J'ai pas le vide. du coup non Ouais, peut-être qu'il peut-être qu'il merde le d'après, hein. c'est possible aussi. J'ai un peu peur de tomber face à quelqu'un, genre j'ai peur plutôt du stuff des gens par au mien. Je suis pas très bien stuff quoi. Activation du PP. Bah moi j'aurais bien aimé avoir juste euh... plus de level. J'espère qu'il y a un mec qui me rush. Ouais, je, vois je suis pas au max. Je pense que pré-gap, c'est un peu climandole. Ah ouais. Ah il a pas d'arc. Euh, non, ça je crois que c'est désactivé. On hein. y ce c'est mineshaft. En même temps, c'est serait trop chiant. On appelle le 2, et je ah peux épuisé. Ah oui, c'est un peu con ça, du coup. C'est vraiment pas un très bon stuff, je crois. En fait, je pense qu'il y a des gens qui sont 2 pièces, voire 3 pièces Attends, mais... Là. Non, mais y'a vraiment rien qui drop en fait. Non, non, y'a rien qui drop. Quand tu tues quelqu'un, tu ne récupères pas son stuff. J'ai même pas de gap. Ouais, le principe ouais. de son event c'est qu'il est qu y ait zéro... Tu euh... récupères pas du tout le stuff des mecs que tu tues ça, je trouve ça un peu bizarre quand même. Ça encourage oui, à, aussi, à quoi. pas fight quoi. Ouais, et puis ça encourage à pas fight. Ah, il se regenère. Ah, c'est cool. Moi j'avoue que j'aimerais bien euh, un demi level. Moi je me une les trois tu vois. Ah oui d'accord, pas le même stuff frère, je suis même pas full enchant. Je suis pas full enchant en plus. Ça par contre c'est un vrai truc. Le mode de jeu, moi j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai vraiment pas beaucoup de stuff. Hein. J'avoue que la Cobweb c'était pas forcément voulu. Hein. Oh oui Ah oh oui les spawners ça donne de l'XP hein. J'ai... Un level J'ai assez pour un level Ouais bien, Steph. trop bien stuff Bon je ne vois personne d'autre Ouais je vois pas grand monde non plus là hein. Après euh, franchement j'ai pas envie de voir du monde, monde stuff hein. Bon ouais c'est marrant quand enfin, c'est cool La situation sera un peu différente en prochaine partie Ah, Peut-être qu'on pourra récupérer... Euh de stuff. Black Meigs et Captain Moustache. Ok, ils ont, ils ont tous trois... Ils sont, ils sont tous trois cardiaux, sont de mec. En fait, vu que tu récupères pas le kill, enfin vu que tu récupères pas le stuff, c'est très punitif de pas avoir de chance et ça récompense très peu de, entre guillemets, bien joué, tu vois. J'ai pas fait de rod, j'aurais dû en fait. Tout. Après, je suis un LG. Putain, bienvenue en 2013, sérieux. Ok si tu... J'avais une épée en diam, c'est le seul truc bien de ma game. J'avoue que j'étais je t'ai bien eu quoi. C'était un clean. J'avoue. Ah t'es une merde encore. Mais c'était un beau. Bo... Le mec, j'ai une pièce en diamant et il était trop cardium. Ça. Ah, mais t'as une pièce en Bon, en vrai, si je vais arrêter cette mascarade, je suis full C'est faux. C'est vrai Non, j'ai une pièce. Ah, tu c'est peut-être prévu qu'il y ait plus de stuff au centre que sur les côtés de la map. C'est possible que ça ait été fait. T'avais que je me dis. Je ah, sais pas comment ils ont fait du 3 quarts, ouais. Je sais pas. Le mec, moi j'ai trouvé que. Euh... J'ai trouvé le... 6 diamants. 10. Moi j'ai trouvé 13 au total. Euh... Donc je sais pas comment ils ont fait 3 quarts D. C'est de la chance, hein, je suppose. Il est une fire. Oh, il va me péter la gueule, hein. Tu veux que je vienne au centre et qu'on me mette oh un focus stratégique en place Wouhou oh Moi, oh, il fait une fire aspect, sérieux Allez, viens, descend. Oh, Gac Il y avait un mec là au centre. Oui, bah oui, il est juste là. Je vous clean. Il -y, -y, attends, est Putain, y a une fire Oh, il est mort Je suis désolé hein Vas-y en fait Vas-y go Vas-y attends je mets juste full vie c'est parti Putain y'a un trou derrière moi je le sens pas Je rate tous mes coups de rot, c'est un malaise total. Oh non C'est quoi ton épée sérieux Oh j'ai fait de la merde, j'ai fait de la merde sur le site GG Merde, J'ai Ah t'avais plus de kills que moi 2 1 Ouais j'ai. 3 diams Ah ouais putain mec j'ai une tu es trop mal hein Ça faisait longtemps que j'avais pas gagné de. Enfin j'avais pas. pas fait du HM Shaft et je l'ai gagné. 100% de win sur les 5 dernières années. Là y'a le. Là on récupère le stuff. Là quand on fait quelqu'un on récupère le stuff. Voilà. Va falloir trier. Allez c'est parti on est 34, on a perdu 15 joueurs Ah voilà. là, là c'est plus grande. Ah non, je vois quand même des gens à côté de moi. Ouais, il y, y a du monde, mais c'est plus grand. Avant, c'était pas euh, 500. Oui, on se spawn en 300. Après, bon... Là, tu me demandes où je suis, je te dis Epicube en... Euh, en réflexe, quoi. Ouais, là, c'est du Epicube vibes, ça. Ok, un peu plus de blocs. Dans la game d'avant, j'ai trouvé un pseudo super rapidement, donc j'étais tout content. Là, va falloir que je le trouve, mon Sodo. Hein, moi, j'ai que... en trouvé un. Ah, que... oh, qu'un diamant en fait, je peux trouver ouais. deux livres chez rps 2, comme tout à l'heure. Peut-être qu'il a eu, je sais pas, de la chance ou genre ça. Par contre j'ai trouvé un... une épée, enfin co... un livre KB2. T'es clairement pas le mec que je veux fight euh... avant d'être au centre quoi. Globalement c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que je veux te dire aussi. Ouais, non mais je retiens, hein. je te fighterai pas tant qu'on est pas au centre. Oh la potion de régène qui met bien. Je sais pas si les loots sont quand même augmentés Oui je pense. Ouais je pense que c'est légèrement augmenté au moins quoi. Ah Feeling 2, Oh, j'hésite. Ah mais il y a des spawners à, à animaux en fait je crois. Erysium, euh, toutes, mes, toutes mes excuses, euh, votre serveur est un banger. Continuez à faire des UHC Minecraft. Bah, je pense pas que ça marchera. En fait même s'il continue... Euh... Ça marcherait pas, euh, genre il pourrait pas euh, garder le mode de jeu en, en permanent, on est bien d'accord. Mais en vrai c'est trop cool de jouer au mode de jeu quoi. Pour le coup ça me fait kiffer ça tu vois. Un truc... Euh... Ah je suis désolé Weso. Sincèrement, ah ouais. il était vraiment trop mal, il était half diamant et tout, je le backstab pendant qu'il était en train de s'enchanter. Ouais, je crois c'est vrai. C'est bien vrai. Tiens, mais le nombre de potions de régène que j'ai... On va après. Ça ferait des très bonnes game sub pourtant. Oui. Game sub, je pousse Wizou dans le vide en UHC Minecraft. Il m'a vraiment mis aucun coup en plus Wizou. Putain, mec. Tu m'as les honorer c'est cool ça. Oh non. Oh non, je me suis fait clean un mec macabé dans le vide. Non, oublie un. J'étais 3 quarts Diam, j'étais en train de tuer un mec, et en plus il l'a tué, il a, il a clean up les deux kills. Par contre, t'es bien. Euh, bah, même toi, t'es trois quarts avec les diamants, as des diamants, là, t'as deux diamants, tout ça. En fait, y'a personne au centre là Euh, au centre Euh. Attends, je vais te dire s'il y du monde qui est déjà là. Je te dis, je croiserais crois du... Crois du monde au centre dis, Non, mais... y'a personne encore au centre. Et euh, vas-y, bah, bonne game, hein. Kiffe Merci Vas-y, bisous, bisous, bonne soirée. Au oh, vous là. Mais la KB2 marche pas La KB2 marche pas les gars Mais, mais ça va les gars Mais ça va Je veux pas fight. Bon, j'avoue que mon kill sur Bijam là, il était bâtard. Mais il m'a mis trop bien. Je me sentirai mieux. J'ai le seum, je suis tombé dans le vide bêtement Putain Ah j'ai vraiment le seum Bon c'était vachement bien ces UH Minecraft. là On les refera l'occasion Si ça vous tente. Et je crois que lui il est pas très.. Pas pas moi qui dit le plus loin quoi. Ouais voilà, je vois.